Salut l'artiste, ici Jellyvan. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te parler des buts, des objectifs qui peuvent nous aider à, à vivre une vie épanouie et, et être satisfait au quotidien, au jour le jour, dans l'ensemble de notre vie. Alors moi, j'ai recommencé à travailler avec ça. En fait, ça ne fait pas très longtemps que je travaille vraiment activement avec les buts. Et, et j'ai découvert aujourd'hui, en fait, en préparant cette vidéo, J'en suis arrivé à, à ce système à, sur six niveaux, en fait, à six différentes échelles. Donc, je vais d'abord te résumer les six, les six échelles, les six différents niveaux. Et ensuite, je vais te les détailler en donnant des exemples concrets par rapport à mes objectifs et à voilà, ce que moi, j'ai mis en place à tous ces niveaux. Donc là, j'ai juste si une demande, ce que je regarde, c'est comme ça que je prépare mes vidéos. C'est un mind map pour me guider, en fait, dans le... C'est euh, le contenu de la vidéo dans ce que j'ai à raconter. Le premier niveau, en gros, l'échelle la plus globale, ça va être la vie en général. Et là, on n'a pas des buts précis. Ce ne pas vraiment des choses qui sont mesurables, mais ça va être nos valeurs et les choses qui sont importantes pour nous. Les choses qui comptent pour nous et ça va nous permettre de, de définir et de jauger nos actions et nos interactions dans le monde. Par exemple, pour moi, une valeur importante, quelque chose qui compte beaucoup pour moi, c'est l'expression de soi, à travers une discipline créative qui est pour moi en principe en principal la musique, mais aussi euh, l'écriture sous différentes formes euh, et aussi de manière libre l'écriture. Je fais ça plus ou moins au quotidien et ces dernières années, je l'ai fait assez régulièrement. Quand je voyageais de manière manuscrite dans des cahiers, dans des carnets, j'en ai une trentaine jusqu'à maintenant, et euh, c'était aussi sans voyager pendant une certaine période. Maintenant, si je ne suis pas en train de voyager, j'ai un fichier sur l'ordinateur où je note assez régulièrement mes pensées et c'est synchronisé avec l'iPhone. Donc, si je suis dehors et que je suis sur l'iPhone que je pense à quelque chose en fait en étant dehors, ben, je vais... Euh, Pouvoir l'écrire sur l'iPhone et puis le retrouver facilement sur l'ordinateur ensuite. Euh, ça, c'est intéressant de l'avoir sur l'ordinateur parce qu'on peut faire une recherche par mots-clés. Et puis, par exemple, dans, je sais pas, dans six mois, je ne sais pas pour, pourquoi je ferais ça, tu vois, mais ça pourrait m'être utile, j'imagine, à un moment donné, de me dire tiens, sur tel sujet ou qu'est-ce que je. Je sais que j'écrivais des choses à propos de ça. Qu'est-ce que j'écrivais à, à, Quelle était la qualité de mes pensées à, il y a six mois en arrière ou il y a un an donc ça peut être assez cool. Après moi j'ai aussi comme euh, idée de partager ça, j'aimerais faire en fait un peu comme, euh, comme certains écrivains, certains artistes qui ont fait publier leur, euh, des bribes de leur, euh, de leur jour, journal intime ou de leur carnet, il y en a qui appellent ça des carnets simplement parce que c'est des notes. Et c'est un truc qui me plaît et que je fais déjà plus ou moins. Et, et voilà, je trouve ça assez, assez cool. Donc ça, c'est une forme d'expression en plus de la musique. Donc c'est, comme je disais, une valeur importante pour moi, l'expression de soi. Euh, ça n'a pas besoin d'être partagé. Hein. C'est un truc qu'on fait vraiment pour, pour soi. Par exemple, la musique, moi, je la fais avant tout pour moi. Maintenant, il s'avère que euh, ça peut plaire à d'autres et ça peut apporter surtout de la… En fait, on communique à travers la musique des choses qui ne sont pas communicables avec des mots. Du coup, c'est une manière de communiquer avec le monde aussi. Donc oui, je le fais d'abord pour moi, mais c'est ma façon, une de mes façons de communiquer avec le monde de manière euh, subtile et, et directe aussi, d'une manière différente, peut-être indirecte on peut dire aussi, mais voilà, de manière différente que par le parler et les mots. Euh, et ça peut apporter du coup, comme je dis, de la valeur dans la vie des gens, et accessoirement ça peut me faire vivre. Donc c'est assez cool. Euh, comme autre valeur, il y aurait l'honnêteté le fait d'être, et l'authenticité en fait, le fait d'être authentique, d'être vrai par rapport à qui je suis et d'admettre, ça, ça, enfin, ça en fait partie, honnêteté je pourrais dire vulnérabilité, le fait d'admettre qu'on a, la plupart du temps on a tort, c'est un truc que j'ai réalisé dernièrement aussi, c'est qu'on passe, enfin le plus souvent on a tort en fait, on a plus souvent tort que raison, donc c'est ironique quand on pense que beaucoup de gens euh, sont a, tellement accrochés, attachés à leur... Euh, à des croyances, finalement, à ce qu'il croit être vrai, et c'est souvent faux, ou alors c'est vrai pour eux, enfin c'est vrai tant qu'ils le croient, mais ça peut être faux pour le reste du monde. Alors voilà, moi voilà une de mes valeurs, c'est ça, l'authenticité, le fait d'être honnête et d'admettre qu'on peut avoir, qu'on a le plus souvent tort et, et d'être capable de prendre, d'écouter les autres aussi, il y a l'écoute, qui est une grande valeur pour moi, qui, qui rentre dans la, la communication, et, et donc voilà, être capable de, euh, de se mettre à la place des autres et d'avoir ses autres perspectives et de se dire tiens en fait lui là sa perspective elle est juste aussi elle est juste différente et sur un même problème on peut prendre un angle de vue différent et, et on a tort à chaque fois et on a raison à chaque fois en même temps donc voilà pour la, la première échelle, on va dire, des, des buts, des objectifs qui sont, comme je l'ai dit, les valeurs et les choses qui comptent pour nous. Ensuite, on a les projets sur plusieurs années. Par exemple, moi, je donne un exemple pour moi et ça, ça peut changer, mais c'est un truc que je pense je vais travailler dessus à partir de maintenant. C'est acheter du terrain et une maison euh, ou juste un terrain pour construire une maison, je dirais au sud soit dans l'hémisphère sud, soit au sud de l'Europe. Euh, donc ça, c'est un projet sur plusieurs années. Ensuite, on va définir des critères pour ce genre de... Euh, généralement, pour, tout projet, qui est, pour tout, tout projet, on va définir des différents points. Mais là, pour ce genre, si je dis voilà, acheter du terrain et une maison euh, au sud, eh bien, je vais définir des critères qui seront pour moi... Il faut qu'il y ait une source d'eau à proximité, facilement accessible à pied. Que le climat soit assez clément, propice pour faire pousser des fruits et légumes, différentes choses toute l'année. Que le terrain et l'air soient de bonne qualité. Après, il y a une question de définition du budget. Par exemple, il me faudra 20 000 euros minimum pour réaliser cet objectif. Et. Il y a un truc à prendre en compte, qui sont les repérages. Il faudra aller sur, à différents endroits, prendre le temps, ça peut prendre plusieurs années pour faire euh, le meilleur choix possible, on va dire, et, et évaluer différentes options. Dans les autres projets sur plusieurs années, j'en ai deux autres que j'ai définis là en préparant cette vidéo. C'est l'intégration tous les jours dans les écoles de la création musicale spontanée et collaborative qui est quelque chose que je fais déjà depuis quelques semaines, quelques mois, à travers des ateliers. Pour l'instant, j'ai fait que avec des adultes, mais j'ai envie de faire ça avec des enfants, et que ce soit un rêve ultime, ce serait que ce soit vraiment intégré de manière quotidienne dans le, le programme scolaire, au niveau éducation publique. Bien sûr, je sais que euh, je ne suis pas obligé de passer pour accomplir cet objectif. Évidemment, si on imagine que l'école publique va perdurer, ben, ce serait une bonne chose que ce soit intégré dans ce programme-là. Mais il peut y avoir d'autres manières, comme ce que je vais partager sur Internet, par exemple, et avec les gens à travers des ateliers et tout ça qui se passe pas dans le cadre d'une école. Eh bien, je vais sensibiliser les gens à ça et, et de plus en plus de gens, j'imagine, vont peut-être euh, intégrer ça dans leur quotidien sans avoir été soumis à ça euh, à travers l'école. Mais bon, ce serait une mission assez intéressante pour moi. Et une autre serait toujours à quelque chose à intégrer dans le, le, au quotidien dans les écoles, c'est le mouvement naturel et le parcours dans l'éducation, enfin, l'éducation physique, si on veut, ce qu'ils appellent l'éducation physique à l'école. Hein, simplement que ça fasse vraiment partie du, du quotidien et que les enfants soient encouragés en fait, à, à cultiver ce genre d'activité qui, je pense, par défaut, les enfants aimeront, aiment, et juste ben, que ce soit vraiment communiqué au quotidien et euh, pratiqué au quotidien à travers le, la fréquentation de l'école. Ensuite, une autre échelle, c'est les projets, les objectifs annuels, donc que de, réalistiquement, on sait que ça peut être accompli au courant de l'année euh, actuelle. Par exemple, pour moi, ça va être, et on va voir que c'est souvent attaché aussi, après, aux, aux autres échelles, qui sont mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Annuellement, j'aurai comme objectif de publier 52 mix, c'est-à-dire un par semaine. Finir sans morceaux. Ce qui ne veut pas dire publier sans morceaux. Publier au moins un album et trois EP. Lancer une plateforme de création musicale en fait où je vais. plateforme de membres où. Euh, les gens pourront s'inscrire en payant entre 9 et 15 euros par, euh, ou des dollars, je sais pas, par, par mois. Et moi, je publie une fois par semaine du contenu et c'est pour, pour aider les gens à créer de la musique. Euh, c'est voilà, des connaissances, des, des, du support euh, pour créer de la musique de manière efficiente, de se faire plaisir, que ce soit fun et quel que soit le, même si on a très peu de temps à disposition. Et donc là, j'ai mis de manière mesurable, en fait, avoir 100 membres sur la plateforme d'ici la fin de l'année, que je traduirai par 1 500 1500 euros de, de revenus mensuels d'ici décembre 2019. Autre objectif, avoir coaché 30 personnes individuellement. Je parle du coaching en créativité pour la création musicale, à travers donc des cours individuels, ce que je fais déjà. J'aimerais arriver à 30, objectif 30 personnes à la fin de l'année. 5 ateliers de création musicale spontanée et collaborative avec des enfants, ce que je n'ai pas encore fait. Autre objectif annuel éliminer les symptômes liés à l'hyperstimulation, qui sont euh, des résidus que j'ai, des symptômes physiques qui peuvent être assez désagréables et fréquents, euh, qui me restent des résidus d'une de, période de dépression qui a duré 9 mois. Et donc voilà, j'ai lu que et ça me paraît assez juste qu'il faudrait quatre fois plus si on a une période une, de, de un an par exemple de dépression, donc c'est-à-dire d'une longue période de stress à un niveau élevé. et eh bien, il faudra souvent quatre fois ce temps-là de récupération, donc de pratique, de relaxation et euh, et de développement de comportements et d'habitudes qui, qui aident à la récupération, qui sont saines, pour récupérer une santé normale, et donc éliminer totalement les symptômes. Moi j'en suis à mon sixième mois de récupération, donc en gros il me resterait, si je me base sur cette, cette, cette, cette information, encore deux ans et demi de, de récupération. Mais j'aimerais bien éliminer euh, les symptômes d'ici la fin de l'année. Et si, si j'y arriverais pas, ben j en tout cas, je pense faire un bon bout de chemin et je, euh, je reprendrai cet objectif pour l'année suivante. Autre objectif annuel, le dernier pour l'instant, en tout cas dans cette liste, euh, c'est améliorer ma vue. Donc là, c'est aussi lié à la relaxation, en fait, euh, de réduire donc, la, la myopie jusqu'à ne plus avoir besoin de lunettes. Et euh, par exemple, ce que j'ai fait déjà dans ce sens-là, c'est que j'ai... Enfin, j'ai commencé à utiliser une paire seulement pour l'écran, pour les activités qui sont à faible distance, ce qui veut dire que la correction est plus faible, et donc ça va moins fatiguer l'œil. Maintenant, il y a les objectifs mensuels, qui sont connectés à d'autres, comme j'ai dit, ça peut être connecté aux objectifs annuels et hebdomadaires, et quotidiens. Mensuellement, moi j'ai le fait de réaliser donc une fois par jour un nouveau morceau, pas forcément fini, mais donc de faire une session créative sur un nouveau projet tous les jours. Ce qui veut dire qu'à voilà, la fin du mois, je devrais arriver à une trentaine de, de, de projets. Publier, avoir publié quatre mix euh, le, dans l'espace d'un mois, donc on revient à, aux 52 mix par année donc un mix par semaine. Quatre vidéos YouTube, une par semaine. Avoir quatre nouveaux élèves pour mes cours. Là aussi, on peut diviser ça par un, nouveau, un nouvel élève par semaine. Euh, au moins deux, avoir animé au moins deux ateliers de création musicale sur un mois. Atteindre, atteindre 1 000 1000, 1000 euros de, 1000 francs de de revenus via la musique. Donc là, pour l'instant, c'est principalement via les cours que je donne que, que je gagne mon pain. Avoir publié les histoires de l'album. C'est un truc que j'ai presque fini, qui sont les, les histoires de mon premier album, donc c'est des écrits qui racontent les histoires qu'il y a derrière chaque morceau de mon album. Et ça, c'est en français et en anglais. Avoir fini l'ebook, Être DJ », qui est bien entamé aussi, que j'ai mis de côté pour finir les histoires de l'album, et que j'ai pour objectif d'avoir terminé le 31 mars. En tout cas, terminé, ça ne veut pas forcément dire publié, mais l'écriture sera terminée, relecture, le produit sera fini et avoir lancé la plateforme de membres dont je parlais tout à l'heure ce mois-ci. Ce qui m'amène aux, aux objectifs au niveau hebdomadaire, à savoir qu'au niveau hebdomadaire, j'ai une stratégie, une routine qui s'appelle le week map, qui en fait c'est une session une fois par semaine, ça me prend entre une et deux heures, En principe c'est tous les, tous les samedis ou les dimanches, où je vais planifier la semaine suivante dans mon agenda en fait, électronique, et je crée, c'est une sorte de cartographie de la semaine qui me permet du coup de naviguer de manière plus aisée et de réduire énormément euh, le stress, de limiter le stress parce que j'aurai beaucoup moins de choses à, à penser parce que tout aura été, enfin les choses principales, la plupart des choses auront été planifiées à l'avance. Euh, avec ça, en même temps, je fais, en fait, je fais aussi un bilan, ça je pourrais faire une vidéo vraiment là-dessus mais... En gros, pour dire vite fait, je fais aussi un bilan de la semaine qui vient de s'achever. Et je fais une liste, si on revient aux objectifs, j'ai une liste sur une feuille comme ça. C'est plus ou moins sur deux pages parce qu'il y a des trucs qui sont récurrents, mais après il y a une liste qui prend peut-être une demi-page qui concerne vraiment les missions, les choses que j'ai envie d'accomplir cette semaine. Et cette feuille, je l'imprime, je la, je la trimballe sur moi tout le temps. Et... Tous les soirs, je, je lis les, les, les objectifs pour la semaine pour être sûr qu que je ne les oublie pas. Et ça peut me permettre des fois de travailler dessus dans mon sommeil si c'est des objectifs qui concernent, en fait, qui consistent en des problèmes à résoudre, plus ou moins complexes. Euh, et après, dès à chaque fois que j'ai accompli quelque chose, je vais biffer l'objectif sur la liste et ça me permet d'avoir un retour direct sur, le, sur ce que je suis en train de faire et, et de, ça m'assure que, voilà, tu es en train de... Je me parle à moi-même, donc... Tu es sur la bonne voie, quoi. Tu es en train de faire ce que tu as prévu. Tu as accompli les choses que tu as estimées importantes pour cette semaine, c'est cool. Ça me permet de bien dormir chaque soir. Et... Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre Donc voilà, un mix par semaine, une vidéo par semaine, sept morceaux par semaine, à raison d'un par jour. Comme j'ai dit, pas forcément fini, mais c'est une session créative tous les jours. Et au quotidien, j'en reviens à ça un morceau, une session créative tous les jours, écrire au quotidien. Euh, là, c'est des sessions d'écriture, surtout pour les histoires de l'album, que je dois finir en priorité. Si ce n'est pas ça, après, ce sera pour l'e-book. Et en d'autres cas, si ce n'est pas ça encore, si ce n'est pas un projet spécifique, c'est juste écrire au quotidien ce qui me passe par la tête et euh, d'exprimer en gros ce que j'ai en moi, mes pensées et de développer des idées tout ça par écrit. Le mouvement au quotidien. Mouvement naturel, parcours de manière spontanée. Je n'ai pas vraiment des sessions définies, genre tous les jours à 17h, 17h, 18h. Je fais du sport. Non, c'est plus pendant les pauses, entre deux sessions de travail, deux sessions d'écriture ou de musique, ou quand je, suis en... Pardon, quand je suis en transit. Après, je prends souvent le vélo. Je suis pratiquement tout le temps à vélo, sauf s'il si pleut des cordes. Ou qu'il y a vraiment trop de vent, par exemple, ce qui est assez rare. Et sinon, ouais, des... si je suis à pied, c'est des ça peut être une balade ou ça peut être des, des, des exercices. Je vais sauter sur un arbre, grimper sur un arbre de manière spontanée. Si je vais acheter du pain, ben, je vais peut-être piquer un sprint, tout ce genre de choses. Euh, et puis, des, le matin, généralement, je fais le, le salut au soleil, ce euh, cycle de, de position de yoga en mouvement. Tous les matins, avec quelques exercices de mobilité, ça me prend 15 minutes à tout casser. Puis, j'ai une barre de traction à la maison aussi, que j'utilise de manière sporadique pour euh, me suspendre, m'étirer, faire des tractions, ce genre de choses. Et au quotidien aussi, le repos, qui consiste en principe en une sieste de 20 minutes tous les jours à la mi-journée. Et aussi, les pauses. Généralement, j'essaye de bosser 45 minutes et de faire une pause de 15 minutes. Tout au long de la journée, en fait. Et de pas oublier de justement me reposer c'est-à-dire de manière même des petites, des courtes durées, en fait, juste de d'être conscient quand je suis en train de me précipiter. Des fois, c'est une, une agitation intérieure. Euh, par exemple, je suis en train de manger, je finis de manger en vitesse, ou je suis en train de penser à mille trucs, je suis en train de penser à ce que je dois faire après. Et du coup, le repos, ça veut, être, ça veut aussi dire pour moi, dans ces moments-là, être conscient de, de ce mécanisme et de me dire, ah ok, j'ai pas besoin d'être précipité là, plutôt j'ai besoin d'apprécier ce repas, euh, d'en être la gratitude pour ce moment est de, de vraiment me nourrir de ce qu'il qu y a dans l'assiette et pas de mes pensées. Et euh, un truc aussi que je me suis dit dernièrement qui est intéressant, c'est que vu que j'ai réalisé que j'avais tendance à, vite finir, enfin à finir de manger, et avant même d'avoir avalé la dernière bouchée, j'étais déjà debout en train de me diriger vers l'évier pour faire la vaisselle et passer à la prochaine activité. Du coup, je me suis dit dernièrement, parce que je n'ai pas encore tendance à faire, mais c'est bien que je me le rappelle et que je te le dise, c'est à chaque fois que je finis de manger par exemple, ou idéalement à chaque fois que je finis n'importe quelle activité, de faire une courte pause, par exemple avant de me lever quand j'ai fini de manger, d'attendre d'avoir avalé la dernière bouchée et de prendre trois inspirations avant de passer à la, à la suite. Voilà, j'espère que tu auras apprécié ce partage, moi j'ai apprécié partager ça et faire cette vidéo. Ça m'a permis d'ailleurs de définir davantage mes buts, mes objectifs et, et le système que je viens de te décrire. Fais-moi part, si tu veux, dans les commentaires de cette vidéo, de tes stratégies, si tu utilises les buts, les objectifs, et comment tu les utilises. Quels sont tes objectifs pour cette année Quelles sont tes valeurs Quels sont euh, tes rêves Et, et voilà. N'hésite pas à t'inscrire à cette chaîne, si le contenu te plaît, à en parler, à partager ça autour de toi. Et si tu le souhaites, tu peux devenir... Avant que je lance, je ne sais pas si ma plateforme t'intéressera pour les créateurs de musique, mais j'ai aussi un Patreon, patreon.com slash Jellyvan, le lien est dans la description, pour me supporter, me soutenir et m'aider à atteindre mes objectifs plus vite et être encore plus relaxé, créer plus de contenu de qualité et ne pas avoir le luxe de pouvoir dire non à davantage de choses. Peace.